Les médias fiches comparent Movli et Powtoon. Movli et Powtoon proposent une bibliothèque de ressources. Celle de Movli se limite à des images et quelques fonds. Powtoon propose également du son en version gratuite ou payante. Dans tous les cas, la bibliothèque peut être enrichie de ressources personnelles, images, sons ou vidéos. La capacité est limitée à 20 médias sur Moovly. Elle est illimitée sur Poton. Dans Poughtoon, pour chaque style, les éléments de la bibliothèque sont classés par type de ressources. Sur Moovly, les images sont classées selon trois catégories. On y trouve quelques images possédant une animation prédéfinie, ainsi que quelques fonds. Il y a donc plus de choix sur POTONE que sur MOUVELY. En revanche, dans MOUVELY, on peut modifier la couleur de la plupart des images, ce qui n'est pas le cas dans POTONE. De plus, MOUVELY propose un moteur de recherche permettant de trouver plus facilement une ressource, du moins si on maîtrise un peu l'anglais.